bonjour louise salut michel ça va ouais ça va bon salut à tous bienvenue dans ce dernier épisode de la saison de louise et michel et saison oui. 2 20e épisode c'est parti c'est parti à tout de suite et oui la bibliothèque est fermée pour Travaux Ouais, du ouais. 13 août au 25 septembre donc. Euh, des travaux pour améliorer le chauffage parce que évidemment on n'a pas assez oui, chaud en ce moment. Pas assez chaud, oui oui oui. Et puis, une surprise qui concerne cet espace. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ah. Ciel Louise, mais que de nouveautés dans cette bibliothèque. Mais Regardez ouais, des donc Acharné un peu partout. Qu'est-ce qui se passe ici oh, un, meuble un meuble à mug Mais qu'est-ce que c'est qu'un meuble à mug Eh bien c'est un meuble où chacun peut déposer son propre mug et boire son propre café, son propre thé. Donc vous êtes invité à venir déposer des meubles dont vous ne vous servez pas et ainsi profiter de la convivialité du lieu. Voilà, on vend un café tranquillement. Super Et on continue dans les nouveautés en menuiserie avec la tour à romance. Bah, c'est quoi Céline, une tour à romance La tour à romance, la voilà. Donc c'est une tour à romance composée de plein de romans, d'histoires d'amour, d'histoires romantiques, de, des livres qu'on aime lire, mais pas seulement l'été, toute l'année. Et ça tombe bien parce que grâce à Milady Romance, de cette super maison en édition, on a des livres tout neufs à vous proposer. Donc venez très vite découvrir notre tour à romance. <rire> Il paraîtrait que pour cet été, Sandra a un projet secret. C'est quoi le projet, Sandra Alors mon projet secret, mais qui va bientôt ne plus l'être, s'appelle Canard en goguette. Peut-être lavez vous remarqué, à la bibliothèque Louise Michel, notre animal totem, c'est le canard. Vous en voyez un petit peu partout, sur les affiches, sur le blog, qui s'appelle d'ailleurs Louise et les canards sauvages. Et on a même une boîte à canard. Beaucoup de gens nous ont donné des canards, donc si même vous, vous avez envie de nous faire des, des dons de canard c'est tout à fait possible. Et nous vous proposons cet été d'emprunter un canard et de le faire voyager, de l'emmener avec vous en vacances, même si vous êtes en vacances à Paris d'ailleurs, et de faire des photos de ce canard dans votre lieu de vacances, de loisirs. Vous pouvez nous envoyer les photos à l'adresse de la bibliothèque, bibliothèque fr ou sur la page Facebook et vous pourrez aussi, on les partagera sur notre compte Instagram où vous pouvez voir que toutes nos photos, il euh, y a toujours un petit canard euh, qui se cache à l'intérieur donc il y a des canards pour tout le monde, euh, de toutes les couleurs, de tous les âges, de... de toutes sortes des petits, des grands, des moyens, des verts, des bleus, euh, des à casquettes, des à couronnes, des à fougards. vous pouvez en prendre le canard qui vous fait le plus plaisir pour l'emmener en vacances Et sinon, cet été, il se passe quoi dans les parcs ben, Il y aurait des BHLM, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Claire, Heureusement qu'il y a bon Claire. Les BHLM, c'est les, quand les bibliothèques sortent de leur mur pour euh, venir vous raconter des histoires dans les parcs. À la bibliothèque Louise Michel, vous pourrez nous retrouver au mois de juillet uniquement cette année, euh, dans le parc Casque d'or à côté de la bibliothèque, tous les jeudis matins de 10h à midi. Encore une nouveauté de nouveautés oui. Mais qu'est-ce Encore de la menuiserie, mais pourquoi faire Rémi Les vacances, c'est toujours un moment dans lequel on peut acheter et ramener des souvenirs un peu rigolos. Du coup, on a pensé à vous pour décorer notre espace histoire, géographie et les guides de voyage. Donc avec notre bibliothèque, on vous invite à nous ramener des souvenirs un peu bêtes, un peu rigolos, un peu kitsch, qu'on exposera dans ce meuble. En parlant de voyage, merci Rémi. Euh, juste un petit mot pour vous dire que moi aussi, à la rentrée, je quitte Paris et je quitte la bibliothèque Louise Michel pour rejoindre Rennes et la Bretagne. Parce que Louise Michel, c'était, c'est, ça restera tellement cool et épanouissant. Et c'est d'ailleurs là où décidément réside le fun. Pour moi, ça sera une expérience décisive pour ma carrière et même pour toute ma vie. Des rencontres avec vous, des parties de piu piou, -piou perdues, des discussions sur tout et n'importe quoi, faire plein de choses avec vous et surtout du thé à la menthe renversé partout. Et puis des fois, accueillir le Père Noël. Et puis, quel plaisir d'inventer et créer des choses et de le partager avec vous. Bousculer les codes et rêver le métier autrement dans les Biblioremix, Cela raconter dans tous les congrès et exporter la marque à l'international. Et puis bon, passons aux choses sérieuses, allons dans le dur. Tout ça, je le dois à des collègues magnifiquement magnifiques, avec qui on a réussi à porter tellement de choses dans un tourbillon d'idées et de créativité. Des soirées pubs, de la minuterie bien trapue, du travail en profondeur sur la structure de l'organisation, oui oui, là on fait un organigramme, des collègues aimés, parfois subis, qui sont devenus des amis et qui sont convaincus, comme moi, qu'on peut faire tout un tas de trucs cons et que ça reste du travail. Alors merci, merci, merci mes chers collègues et à très vite et comme le disait en son temps, Giscanard Coin Coin, au revoir.